Salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir avec un iPhone comment créer sa propre sonnerie comment créer ses propres sonneries et tout cela en toute autonomie pas besoin de câble pas besoin de pc pas besoin de mac on va tout simplement se servir de notre iPhone, se servir de GarageBand Garage Band, et il faudra impérativement avoir de la musique sur votre iPhone. Ça veut dire qu'il faudra au préalable avoir synchronisé des musiques sur votre iPhone pour pouvoir ensuite créer votre sonnerie ou vos sonneries. Dans cette vidéo, vous allez entendre parler une petite voix sur l'iPhone et... N'ayez aucune crainte. Je suis une personne malvoyante. Je fais beaucoup de tutos pour les personnes déficientes visuelles, et ici, ce tuto en fait partie pour montrer que avec VoiceOver, on va être capable de faire une petite sonnerie via son iPhone, GarageBand et les musiques sur son iPhone. Merci de partager cette vidéo, de liker cette vidéo, et si vous voulez, de vous abonner à la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. On va aller tout de suite donc sur GarageBand. On l'ouvre. Paysage, clavier, jouer sur un clavier tactile avec des sons de piano, d'orgue, de synthé et autres. Une fois que l'on a ouvert GarageBand, on va chercher à ouvrir les différents outils pour se servir justement de GarageBand. Ici, on était sur piano. Instruments 2 sur 11, batterie des rythmes avec une variété de batteries acoustiques et électroniques. On est donc sur les instruments et nous ce qui va nous intéresser pour faire ce tuto, ça va être instrument 3 sur 11, ampli, brancher une guitare ou une basse et jouer avec des amplis classiques et des instruments 4 sur 11, enregistreur audio, utiliser le microphone pour enregistrer votre voix ou tout autre son. Alors nous, dans d'engagement, c'est cet endroit-là qui va nous intéresser. On va pitcher gauche-droite. Plus de son, bouton, plus de son, instrument, bout, voix, bouton. Et on va donc chercher le bouton voix que l'on va valider tout de suite. Voix. Une plus fois ce bouton. bouton validé, on arrive sur différents éléments. Ici, je vous montre. On arrive donc sur une barre de menu. Ici, on pitch gauche droite. Instrument et live piste. Bouton mélangeur. Bouton rembobiner. Bouton lire. Bouton enregistrer. Bouton sélectionner. Métronome. Bouton. sélectionner par défaut le métronome. Il faut donc impérativement le désélectionner. Métronome. C'est fini, il est désélectionné. On continue. Une fois ceci désélectionné. On part tout de suite à gauche, on va se positionner sur. Enregistrer, lire, bout de rembobiner, mélangeur, bout de piste, bouton. De... Sur piste. Alors, ça, c'est vachement important puisque c'est à ce moment-là que le tuto va réellement commencer. Piste, menu, bouton. Une fois que l'on s'est mis sur piste, on va être prêt à lancer notre musique et à la convertir en sonnerie. On part tout de suite vers la droite. Et la réaliser bout mélangeur fx rembobiner lire bouton. enregistrer métronome boucle bouton réglage juste après ce bouton on va pitcher deux fois vers la droite chronologie principe section de morceaux bouton section de morceaux section de morceaux section de morceaux en tête on le valide double tape ici ok bouton section A 8 mesures bouton Section 1, c'est un bouton. On va lui demander, on va cliquer deux fois dessus. Section 1, section de morceau, bouton de retour. Et on va lui demander à ce que ce bouton soit automatique. Durée de la section, en tête, OK. Bouton automatique, bouton désactivé. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. On le valide. Activé. Ensuite, on part à gauche pour valider le bouton. OK, bouton. Et OK. Menu, bouton. Voilà, donc automatiquement, lorsqu'on va insérer une musique dans GarageBand et on va vouloir la transformer en sonnerie, étant donné qu'on a coché le bouton automatique, on sait qu'une sonnerie pour l'iPhone dure 30 secondes. Après ces 30 secondes, donc, elle sera coupée automatiquement par GarageBand et automatiquement mise en format d'une sonnerie. Une fois ceci fait, Maintenant, on va aller chercher une musique. On part et on va chercher le bouton. Instrument et réaliser. Mélangeur. FX. Rembobiner. Lire. Enregistrer. Métronome. Boucle. Bouton. Boucle. On valide. Sélectionner. Apple Loops. Bouton. 1 sur 3. On a trois boutons. Donc, Apple Loops. On a donc trois boutons. Apple Loops. Fichiers audio. Bouton. Musique. Bouton. 3 et musique. Sur musique, c'est ce qui est contenu dans notre iPhone. On le valide. Apple Loops, bouton, genre. Bout. Ensuite, vous allez chercher la musique voulue. Vous pouvez même la rechercher. Artiste, album, rechercher de la musique. Chant de recherche. À partir d'une zone d'édition. Album, artiste, genre, playlist, morceau. Menu, bout de morceau. Moi, je vais la rechercher par morceau. Voilà, par exemple, je vais prendre le jingle. Vous êtes non-voyant ou malvoyant, vous souhaitez connaître les sept techniques à la portée de votre handicap. Vision High Tech a la solution pour vous. Voilà Quel donc un petit jingle qui m'a été fait par... Nicolas Donadieu que je remercie encore beaucoup. J'ai déjà parlé de sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Nicolas Donadieu qui fait des belles vidéos et qui pourra vous parler aussi d'accessibilité. Donc une fois qu'on est Jingle. Jingle, on fait un double tap sur ce bouton, on laisse poser et on fait glisser un petit coup vers la gauche. Ce qui veut dire qu'on vient de créer notre piste. On est tout prêt. Si, par exemple, je vais sur la barre de menu et le bouton lecture. On a un bouton lire. Voilà, on attend bien que la musique est lue. Ici, en fait, la problématique pour aujourd'hui, je suis en train de chercher la solution et je vous ferai une vidéo si je la trouve. Pour l'instant on ne peut que prendre les 30 premières secondes d'une musique et c'est assez compliqué d'aller découper dans la piste avec Voiceover. mais promis je vous cherche une solution dès que je vous la trouve je vous mets la vidéo en ligne mais promis ici on va faire simplement les 30 premières secondes d'une musique donc une fois que vous avez fait tout ça on a pratiquement terminé notre travail on va aller tout simplement sur le bouton menu menu bouton menu bouton menu. Mes morceaux. Ici, une fois qu'on a ouvert le menu, on a « Mes morceaux oh, », on le valide. Dans Alors, une fois que vous avez cliqué sur « Mes morceaux », on a ici Mon morceau. le morceau qui apparaît. À ce moment-là, on va se mettre sur le menu « Action » en faisant le rotor. « Langue, navigation en tête, conteneur, son, volume, débit vocal, mot, caractère, action. » Et sur ce mode action, on va lui demander de partager cette musique tout de suite. Faire glisser les infos, tag partager. C'est bon, on tapote deux fois. Annuler, bouton. Et ici, vous pouvez voir qu'on a trois choix de partage. Partager le morceau, en tête, choisir un format pour mon morceau. Document sharing audio, bouton. Document sharing ringtone, Bout... document sharing project. Bouton. On veut un ringtone, donc ringtone pour musique. Bouton. Dès que l'on a validé sur le bouton, on arrive sur « Exporter la sonnerie » en tête. « Exporter la sonnerie ».« Exporter bouton, nom de la sonnerie, en tête. » On a un bouton « Nom de la sonnerie ».« Mon morceau, champ de texte. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. » Par défaut, il l'appelle « Mon morceau ».« Champ de texte, M, supprimer, U, A, M majuscule. » On va tout donc supprimer et on va le renommer comme P euh... majuscule majus ma E, e meilleure prédiction people. voilà on Vous va la nommer people la terminé on termine people. une fois ceci exécuté on part sur la gauche jusqu'au bouton people. nom de la sonnerie en tête exporter. exporter le bouton complètement en haut à droite on le valide Exporter. Exportation comme sonnerie. son Browser Progress Cancel. Bouton. Ex avertissement. Exportation sonnerie réussie. Utilisez le son comme. Bout OK. Bouton. On valide comme OK. Le travail est terminé. Nous n'avons plus qu'à aller dans Réglage. Ce qu'on va faire tout de suite. Qu'importe. réglage Général. Lumineux. Fond d'écran. Son et vibrations. Son et vibrations. Sélection, réglage, bouton de retour. Ici, on entend une des sonneries que j'avais créées déjà. Son et vibre, vibre avec la sonnerie en mode silencieux. Sonnerie L, volume sonore. Son et séquence de vibration. En tête, sonnerie, precieux. Bout on va donc sur le bouton sonnerie. Sélection, son et vibre. Et on va chercher si notre Paypal est présent. Télécharge toutes les sonneries et alertes achetées à l'aide du compte Christophe. Sonnerie, en tête, 02 Runaway. Collez la petite PayPal Sélectionner. Précieux. Paypal. Ici, on a bien notre Paypal et on va vérifier si c'est bien le jingle de Nicolas. Donadieu. Sélectionner. Vous êtes bon voyant ou malvoyant, vous souhaitez connaître les effets techniques à la fois. Sélectionner. J'ai choisi ma sonnerie. Régler. Je maintenant, je vais appeler le téléphone en question. Voilà, ici, j'appelle mon téléphone. Voilà, donc, en toute autonomie, on a créé notre propre sonnerie via une musique à partir de notre iPhone, sans PC, sans Mac, sans logiciel tierce, simplement avec GarageBand que vous pouvez télécharger sur l'App Store, des musiques synchronisées sur votre iPhone, et vous êtes capable, entièrement avec ce logiciel, de créer votre propre sonnerie. Comme je vous ai dit, je vous chercherai donc la solution pour aller découper des endroits bien précis. On va pouvoir peut-être le faire. J'ai déjà testé, ça a l'air assez compliqué. Mais promis, je vous tiens au courant sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous